Qui de vous deux a eu l'idée en premier d'écrire une BD Ah oui, non, toi Oui, c'est vrai c alors bonjour, je m'appelle Jeanne, je suis une artiste aussi qui s'appelle Jane et je suis la co-scénariste de la BD qui s'appelle Citizen. Je m'appelle Léa, je suis la sœur de Jeanne, co-scénariste également de la bande dessinée et dans la vie sinon je fais des jeux vidéo. Nous on a grandi dans une maison où il y avait énormément de BD. Pour ma part, j'avoue que ça a toujours été un rêve d'écrire une BD. Ma première BD je l'ai faite à 9 ans. Euh, donc là, quand l'opportunité s'est présentée pour moi, j'avoue que j'ai vraiment sauté dessus parce que parce que ça fait longtemps que que c'était quelque chose que je voulais faire. <rire> Et moi, en tant que bonne petite sœur de Léa, ben, je voulais faire comme ma grande sœur. <rire> Et moi, en fait, j'ai beaucoup lu de BD. Enfin, j'ai vraiment découvert ça adulte quand j'étais en tournée. Euh, parce que voilà, il y a beaucoup de temps libre en tournée, donc je me suis vraiment mise à lire ça euh, bah, quand j'étais sur les routes. Enfin, moi, j'ai adoré. Moi, j'ai vraiment adoré. C'était pas du tout. Euh, j'ai pas trouvé ça compliqué. Au contraire. En plus, quand on a écrit, c'était pendant le, le confinement notamment. Ouais, c'était une super expérience. Non, c'était simple en fait. Assez, ouais. euh, bah, on s'entend bien, on s'écoute bien, on, se, on est assez complémentaires sur pas mal de choses. Donc, ouais. euh, non, c'était facile. C'est quand même un sujet euh, bah, d'actualité brûlante. On a commencé à travailler sur la BD en 2018. Donc, c'était déjà un sujet majeur, mais c'était pas un sujet aussi brûlant qu'aujourd'hui. Qu Puis je me rappelle très bien en fait quand on a commencé à l'écrire, c'était aussi euh, pendant les manifestations lycéennes contre le réchauffement Greta Thunberg et je trouvais ça hyper intéressant euh, et je pense que ça nous a quand même enfin euh, qu sans forcément qu'on le cherche ça nous a hyper inspiré euh, pour la BD parce que justement c'est des, des adolescents en fait qui sont pas des personnes dites actives de la société qui sont actifs pour la société et c'est ce qu'on retrouve aussi un peu dans Citizen. Alors ce serait pas uh, Things Gonna Be Alright, euh... <rire> <Okay. rire> c'est plus uh, une chanson qui est dans le deuxième album uh, Soldier et qui s'appelle, uh... ah bah ce serait peut-être Soldier en fait, ou, uh, ou une chanson qui s'appelle uh, I Am On My Way aussi. Un peu plus euh, combative. Qui de vous deux lit le plus de BD Je suis honnête. <rire> <rire> T'as eu peur Qui de vous deux pleure devant un film d'amour <rire> <rire> Jeanne, quand elle était petite. Elle regardait que la première moitié de Titanic. Oui, c'est vrai. <rire> Parce que ça se passe bien et après, comme ça part dans sucette, elle arrêtait. On va pas s'embêter à regarder les <rire> trucs Qui de vous deux est la plus susceptible de révéler un secret Ah, ça c'est... <rire> Clairement <rire> Qui de vous deux est la plus mauvaise perdante <rire> C'est pas, <rire> que... pas que c'est une mauvaise perdante. <rire> C'est une tricheuse! Elle supporte pas de perdre donc elle triche Mais énormément. Mais <rire> non! C'est faux! Oh! Attends. Qu'est-ce que c'est? Oh! Attends. Mais attends, qu'est-ce que c'est? Oh, trop bien! Un disque de BD! Mais c'est génial! Dans sa pochette! Mais c'est pas le mignon. trou là pour le vinyle. oui, c'est pas ça. <rire> oh, je rigole. C'est trop mignon, j'adore. <rire> mmh. Bon, on va bah, l'accrocher, hein. Bien. <rire>